Bonsoir à vous tous. Bienvenue à ce nouveau numéro de méditation, le dimanche à l'écoute.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 Ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de tous ceux qu'il invoque, de tous ceux qu'il invoque en vérité. Tu ouvres ta main Seigneur, nous voici rassasiés. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Alléluia. de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque, pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent, et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. » Renvoie donc la foule qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous même à manger. » Alors ils lui disent, « Nous n'avons là que cinq pains et deux poissons. » Jésus dit, « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons. Et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, « il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants. Ah Après avoir enseigné les foules longuement en parabole sur le royaume des cieux, Jésus donne aujourd'hui un signe que le royaume annoncé est déjà parmi nous. Tandis que le roi Hérode vient d'assassiner Jean-Baptiste, Jésus se retire dans le désert, non pour fuir la violence monstrueuse du Tétraque, mais pour renouveler ses forces et ne pas se laisser troubler par cette violence. Il est alors rejoint par les foules bouleversées par la nouvelle à la recherche d'un repère. Face à la tristesse de la foule, les entrailles de Jésus ont frémi. Et c'est ainsi qu'il lui donne un signe qu'il est l'accomplissement du royaume des cieux. Avec deux pains et cinq poissons, il nourrit une foule de cinq mille hommes. Pain et poissons, deux éléments fondamentaux de l'existence humaine. Le pain est le symbole de nos besoins matériels les plus élémentaires. Le besoin de manger est un droit fondamental commun à tous les êtres humains. Quelqu'un qui se lève le matin s'inquiétant de ce qu'il va manger pendant la journée, c'est quelqu'un qui ne vit pas, mais qui vivote. Car aucun être humain ne devrait avoir de soucis pour trouver de la nourriture. Chaque pays dispose des richesses nécessaires pour subvenir aux besoins de son peuple. Donc, s'il y a des enfants, des femmes et des hommes qui crèvent de faim, c'est parce qu'il y a trop d'avare dans le monde. Ce n'est pas à cause du manque de ressources. Dans la tradition chrétienne, le poisson est le symbole de la foi. Donc, en nourrissant la foule avec du poisson, le Christ Jésus se montre compatissant envers tous ceux qui sont privés d'espérance et pour qui la vie n'a pas de sens. Là, c'est une autre fin encore plus catastrophique que celle de la nourriture, car ce n'est pas la fin de nourriture qui fait le plus de dégâts dans le monde, mais la fin d'espérance, la fin du sens, la fin de Dieu. Cette fin est terrible, en ce sens qu'elle pousse l'homme à tout et n'importe quoi, pour conquérir le monde entier à la recherche du trésor. Malheureusement, le trésor qui procure le bonheur véritable, la nourriture qui apaise la faim d'espérance, n'est pas de ce monde. Pourtant, ceux qui sont privés du strict minimum pour subsister sont souvent porteurs d'une grande espérance. Comme les apôtres, Jésus nous appelle aujourd'hui à être des coopérateurs du salut de nos frères et sœurs en humanité. En tendant la main aux nécessiteux, non pas de manière ostentatoire comme font les ONG, nous recevons de leur part un sourire avec un bouquet d'espérance. Et ça, c'est mystérieusement formidable. Nous ne pouvons que bénir le nom du Seigneur pour cette merveille. Tandis que la foule est rassasiée, il reste encore douze paniers de quoi nourrir d'autres foules. Ces douze paniers sont la réserve de l'Église dans laquelle elle puise constamment pour nourrir les affamés de Dieu à travers la Sainte Eucharistie. Aux uns comme aux autres, Jésus se donne sans jamais s'épuiser. Alors, vous tous qui avez faim du sens de la vie, vous tous qui avez faim d'espérance, venez vous régaler gracieusement et devenez coopérateurs de Jésus-Christ dans la lutte contre la faim dans le monde. Seigneur, Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.